« Haute trahison au sommet de l'État », ce sont les propos de Laurent Gomesui ce 15 avril 2023 lors de sa déclaration de Mindique. Le président du Rassemblement pour le Gabon a exprimé son indignation après le discours du chef de l'État lors de la célébration du 55e anniversaire d'existence du Parti démocratique gabonais au pouvoir. Ali Bongo Ndimba disait être absent. « À l'occasion de la célébration à Libreville et en différé, du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, Monsieur Ali Bongo devient lui-même l'acteur de sa propre scène. En déclarant in extenso, je cite, « Je voulais dire que au moment où j'ai commencé une tournée pour rencontrer mes compatriotes, qui ne m'ont pas vu et que je n'ai pas vu pendant des années, cet accueil me touche beaucoup. » mais je sais que ça va être fait dans toutes les provinces du pays. Jamais, vraiment, je n'ai été aussi bien accueilli. Ils me marquent et me témoignent de leur amour, malgré les cinq ans, cinq ans d'absence, fin de citation. À travers cette déclaration aux allures de haute trahison, le Rassemblement pour le Gabon l'assimile aux réflexions de Scannarelle de Molière qui disait, je cite, « Vous voyez qu'en ce fait, la plus forte apparence peut jeter dans l'esprit une fausse créance. De cet exemple-ci, ressouvenez-vous et quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien. » Fin de citation. Nous disons que nous ne croyons plus en rien. Laurent Gmesui a dans son front parlé exigé des explications s'interrogeant sur la réelle nature de cette déclaration. Durant cinq ans d'absence de M. Ali Bongo du Gabon qui s'est assis sur le fauteuil présidentiel sacré. Durant les cinq ans d'absence de M. Ali Bongo qui a présidé les réunions des conseils des ministres et nommé les premiers ministres. Durant les cinq ans d'absence de Monsieur Ali Bongo du Gabon, qui prononçait les discours des 31 décembre et 16 août. Durant les cinq ans d'absence de Monsieur Ali Bongo du Gabon, qui recevait les chefs d'État étrangers. Durant les cinq ans d'absence de Monsieur Ali Bongo du Gabon, qui recevait les lettres de créance des ambassadeurs. Durant les cinq ans d'absence de Monsieur Ali Bongo du Gabon, qui s'est assis sur le fauteuil présidentiel sacré, qui recevait les membres du gouvernement et autres hauts dignitaires de la République à la présidence de la République pour des cérémonies de prestation de serment. Durant les cinq ans d'absence de Monsieur Ali Bongo du Gabon, qui présidait les conseils supérieurs de la magistrature. Ces questionnements est illimitée et démontre à quel point notre pays est en danger. Il est vrai que le ministre gabonais de la Communication avait donné des explications sur le sens de ces propos du chef de l'État, mais les Gabonais qui disent ne toujours rien comprendre continuent de s'interroger.